Donc maintenant, nous allons passer euh, à la recette des cookies. Euh, J'ai préparé pas mal de choses. Déjà, je vais surtout vous montrer l'assemblage des euh, cookies et la cuisson. Donc là, on a notre pâte à cookies. Euh, donc, on a mélangé le sucre avec le beurre. Ensuite, euh, donc on a utilisé différents sucres. On a utilisé de la vergeoise brune et du sudre, sucre cassonade parfumé. Ensuite, on a incorporé la farine et le bicarbonate. On a fait sabler et on finit... Euh, par le chocolat. Donc les pépites de chocolat, un petit mélange de chocolat noir et un petit peu de lait. Les pépites sont vraiment calibrées, sont parfaites je trouve pour faire les cookies. C'est vrai qu'en ce moment-là, enfin depuis quelques temps, les cookies sont, sont à la mode et on en trouve beaucoup de différents. Aujourd'hui, moi, je vous propose une version avec un, une petite surprise au milieu. On va y mettre une petite ganache euh, chocolat, euh, réalisée avec la couverture Carupano 62. Et on y mettra, euh, j'y ai mis aussi un petit peu de praliné pur euh, euh, dans l'atmosphère. Voilà. Donc, on va étaler. Aujourd'hui, on n'a pas de laminoir, on, on va utiliser des règles entre 6-7 mm et on va étaler entre deux feuilles. Donc là. J'étale la pâte à cookies, euh, normalement laminoire, mais aujourd'hui on n'a pas de laminoire, donc on utilise des barres en plexi, et on est aux alentours de 6-7 mm d'épaisseur. Hein Alors, tac, on décolle. Ensuite, vous faites la taille que vous voulez, et aujourd'hui on va faire du 6 cm. Donc voilà, on détaille nos cookies. Tac, tac. Donc on va venir ensuite déposer une demi-sphère de ganache et on va venir emprisonner notre ganache entre deux couches de cookies. Donc voilà les dômes de ganache avec le petit praliné ici. Ensuite on dépose l'autre partie, on appuie légèrement et on va venir redétailler pour être sûr que ce soit bien soudé Hop. donc ensuite on redétaille comme ceci on est sûr que ça va bien se souder et la ganache ne sortira pas du cookie. Voilà. on détaille Hop. ou les mettre à cuire tout de suite à 180 degrés... 5 minutes à peu près. Donc on, on cuit au four ventilé. Une autre petite surprise sur ce coup On va y mettre... un petit peu de blanc d'œuf. Très très léger. Comme ceci. Hop. Je mets quelques graines de sobacha torréfiées. Ces graines de sarrasin euh, japonaises. Ça va apporter un petit euh, croquant euh, au cookie vraiment sympa. C'est vrai que c'est facile à manger, c'est bon, c'est croustillant, c'est moelleux, c'est un peu tout ça euh, réuni par deux, trois petits grains de sel. Tac, attention, hein, pas en mettre de trop non plus, hein, pas... Donc on va mettre à cuire. Et on fera la découpe après. Attention, attention les yeux. Voilà les petits cookies. Donc on va les laisser refroidir. Vous voyez c'est bien croustillant, bien caramélisé autour et c'est moelleux au milieu. Vous pouvez imaginer un peu en bouche ce que ça peut donner. Moi j'imagine bien. Donc on laisse refroidir